Bienvenue à Élie, la ville de tous les péchés, un endroit où règne violence et haine, un endroit où se côtoient richesse et pauvreté, un endroit où la balance pèse du côté du mal, l'équilibre va changer. Bah disons, on dirait que tu es plus préoccupé par ce qui se passe dehors qu'ici. Hein. Bon, si ça t'intéresse, j'ai la douche. C'est bon, je suis sur place. 5000 mis plus de temps de prévu, mais c'était habité. Je m'en suis débarrassé. D'accord, j'attends votre appel. Putain, je... Hey, c'est bon, t'as bien dormi Tu dois te poser plein de questions. Hein. Genre qui je suis ou qu'est-ce que tu fous ici Pourquoi t'es pas dans ta putain de cellule Putain, t'es qui toi J'en reviens de l'enculé dessus hey, Eh tout doux le branleur On a besoin de toi alors il est toujours au con. Quoi Mais c'est quoi ces conneries là on cherche un mec pour boire me boucle ou quoi C'est une bonne idée ça Mais en fait c'est pas trop le genre de la maison. Bon maintenant tu vas écouter ce que je vais te dire parce que je vais pas te le répéter deux fois. T'as été déclaré mort ce matin dans ta prison. Tu t'es pendu. Rentre bien ça dans ton crâne, comme ça moi et mon organisation on va pouvoir te parler business. Vous étiez pour avoir ce genre de pouvoir On travaille avec des personnes haut placées. Mais c'est pas là où je veux en venir. Qu'est-ce que tu penses de l'injustice Attention, je te parle pas de ces différences sociales à la con. Je te parle de ces putains de lois. Le genre de personnes qui passent au travers grâce à leur fric. Ce que j'en pense, c'est que je vois pas ce que je viens foutre là-dedans. Si tu es prêt à écouter et à comprendre ce qu'on veut de toi, on est prêt à t'offrir un CDI. On aime bien ton CV. Toi et tes potes, vous voulez quoi Combattre le système Non, simplement faire ce qui est juste. C'est bien ça. De toute façon, je suis là. Je crois que je suis. C'est là où tu te trompes, J'ai créé ce groupe justement dans le but d'arrêter toute corruption. Là. Et on va commencer par cette fille. C'est surtout une perte de temps. Creuser hein. des putains de trous. passer des empreintes, tu vois genre C'est Mais est sympa le pas, Il est un peu fou mais tu verras il va être là. Ok. Mais pourquoi moi c'est simple, le double homicide qui t'a fait rentrer en tôle. Chille, on cherche un tueur. Non, non, non, non c'est pas vraiment ça. Tu as fait justice toi-même contre deux types qui ont vu les sœur et qui n'ont pas eu passer à travers les mailles de la justice. C'est ça qui m'intéresse. Le suicide fait que l'abdjanition. Ça y est Vous êtes des malades. Tu te trompes, Milan. On avait déjà eu un homme avec qui ça a marché. Il fait prise. C'est un ancien membre du JDPR. Il faisait justice lui Tout le monde le connaît. Et quand il est décédé, j'ai décidé de le succéder. Je me dit bien mais je vais vite, vous. J'ai vu me tromper de personne, alors Non. Je ne me trouverai pas en meilleur après Les chargeurs, c'est cadeau. Oh Non, je me rends Tu crois que ça va te sauver Non Je sais pas quoi faire. C'est une histoire de dingue. Laissez-moi partir Putain, c'est quoi ça Du calme. Justement, on est une affaire. Laissez-moi partir Rien, ah, c'est ton initiation Je vous chien Fais-nous confiance, c'est la bonne là. Je suis complètement malade. T'inquiète pas, de toute façon je t'attendais. Je viens juste de te te commencer. Bon, tu, tu vois, je t'explique le truc c'est qu'avec ces, trucs, trucs, qu de ces de connards, tu hein, toujours plein d'idées, des trucs à essayer, tu vois. Mais t'as jamais le temps à la fin, c'est chiant, putain, à la fin. Putain, encore un 4 à fait trop vite Qu'est-ce que tu veux Il est... Dans une tour Au dixième étage Dans un hôtel de ville Merde, Xavier Le juge un a rendez-vous avec la mère dans 30 minutes Dépêchez-vous bah, Il m'a me donner son adresse Et si on était pas fous comme disait la vérité. Pour toi, c'est le meilleur moyen de le savoir. Juste cette fois, te laisse ce choix. Soit de nous rejoindre, soit de disparaître. you. Mm -hmm. Si tu veux savoir, on y prend des enfants de coeur. Mais au moins, tu vois, on punit ce que personne n'arrive à punir. Si on n'avait pas été là, un innocent aurait été tué. Ben ouais. Tiens. C'est quoi ça C'est le masque du vengeur. C'est toi qui as le porté. Et pourquoi pas toi Non, au il m'intéresse pas. Il a rendu fou Chris, le masqueur vengeur. Pas superstitieux, mais bon. Moi non plus. Ah de plus pour que ce soit qui le porte. Sois le vengeur, sans pitié, sans honneur, ni exception, ni rancune, juste l'injustice. L'espoir revient, une légende renaît. T'as osé trahir ton frère Comment t'as pu le faire T'as crié une grosse affaire Il manque plus tout de terre frère Trop de balances qui viennent nous mettre en galère Ça me fait rire quand la vérité sort enfin de